avec une ambiance légèrement haut de gamme, le y 1 Santa Fe 2021 offre aux familles un habitacle spacieux, des caractéristiques souhaitables et beaucoup d'attrait. Les acheteurs peuvent choisir parmi une paire de moteurs à 4 cylindres, dont un turbo compressé de 2,2 litres, et une traction avant ou intégrale, un groupe motopropulseur hybride est également disponible. Mais, dans n'importe quelle configuration, le Santa Fe est largement satisfaisant à conduire et offre une économie de carburant décente. Les personnes intéressées par les fonctionnalités de sécurité seront heureuses de savoir qui offre une multitude de technologies d'assistance à la conduite de série, il en va de même pour ceux qui recherchent les dernières technologies d'infodivertissement, dont le Santa Fe offre une bonne partie. Ajoutez à tout cela la garantie imbattable de Hyundai, une conduite agréable et contrôlée et un design extérieur plus saisissant pour 2021. Et le Santa Fe a l'air très attrayant et s'est mérité un prix du choix des éditeurs 2021. Le Santa Fe reçoit un rafraîchissement visuel pour 2021 qui comprend un style avant plus audacieux et des améliorations à son intérieur. Trois nouveaux groupes motopropulseurs sont proposés. Un 4 cylindres de 2,2 litres remplace l'unité standard de 2,4 litres. Un 4 cylindres turbo compressé de 2,5 litres remplace le 2,0 litres turbo compressé en option et une variante hybride propulsée par un moteur 4 cylindres de 1,6 litres turbo compressé. Cylindre et un moteur électrique se joignent à la gamme. Le Santa Fe gagne un levier de vitesse à bouton poussoir. Plusieurs nouvelles fonctionnalités d'assistance au conducteur en option, notamment un mode de conduite semi-autonome, des écrans d'infodivertissement plus grands de 8,0 pouces et de 10,3 pouces en option, un affichage de jauge numérique de 12,3 pouces en option et Apple sans fil standard CarPlay en droit d'auto. Suivant les traces du plus grand, Palisade, le Santa Fe gagne également un niveau de finition calligraphie sophistiqué avec un revêtement en cuir matelassé, un affichage tête haute couleur. Une transmission intégrale standard, des accents extérieurs uniques et des embellissements intérieurs plus haut de gamme. I&D indique également qu'une variante hybride et rechargeable est en route mais ne sera mise en vente que plus tard en 2021. Le SEL de milieu de gamme est notre choix de la gamme. Son prix inférieur à 330 000 dirhams marocains le met à la portée d'un large éventail d'acheteurs. Mais il offre tout de même de nombreuses fonctionnalités que la famille moderne trouvera souhaitables, telles que des sièges avant chauffants, la surveillance des angles morts, des rétroviseurs extérieurs chauffants, la radio satellite, Sirius XM, et entrée sans clé passive avec démarrage par bouton poussoir. Moteur Transmission et performance Le Santa Fe 2021 a abandonné son moteur 4 cylindres de 2,2 litres de 202 chevaux de série et son moteur de 2,0 litres turbo compressé de 235 chevaux en option au profit d'un trio de groupes motopropulseurs disponibles qui comprend désormais une option hybride. Le moteur standard est, désormais un 4 cylindres de 2,2 litres développant 200 chevaux. Et les acheteurs peuvent opter pour le moteur turbo compressé de 2,5 litres plus puissant développant 277 chevaux. Les deux sont associés à une transmission automatique à 8 rapports discrètes et à une traction intégrale de série ou en option. Le modèle hybride se contente d'une boîte automatique à 6 rapports, utilise un 4 cylindres turbo compressé de 1,6 litres et une paire de moteurs électriques pour produire 226 chevaux, et est livré de série avec une transmission intégrale. Lors de notre essai routier d'un modèle calligraphie chargé avec le 4 cylindres turbo compressé, nous avons enregistré un temps vif de 6,0 secondes de 0 à 100 km par heure. Le Santa Fe offre une conduite détendue et stable pendant, les tâches quotidiennes et juste assez d'agilité et de retour de direction pour satisfaire ceux qui aiment conduire. Ceux qui recherchent une expérience de conduite plus vivante dans leur SUV devraient voir le Chevy Blazer ou le Honda Passport. Économie de carburant et MPG du monde réel LEPA estime que le Santa Fe 2021 avec le 4 cylindres non turbo gagnera jusqu'à 45 km pour galon en ville et 50 sur autoroute. La version turbo compressée en option a des cotes aussi élevées que 36 km pour galon en ville et 50 sur autoroute. Lors de notre test d'économie de carburant sur autoroute à 120 km par heure, dans le cadre de notre régime de test complet, notre véhicule d'essai de calligraphie attraction intégrale a géré 48 km pour gallon. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant du Santa Fe, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement Les intérieurs y indés sont mieux connus pour leur qualité de construction solide et leurs caractéristiques intéressantes plutôt que pour leur conception avant-gardiste et leurs matériaux haut de gamme. Pourtant, le Santa Fe dispose d'un habitacle attrayant qui offre une variété d'options contemporaines. Notamment un groupe de jauges numérique, un affichage tête haute, des sièges arrière chauffants, des sièges avant ventilés. Le modèle 2021 reçoit de légères modifications au design intérieur qui l'aligne plus étroitement avec le SUV Palisade plus grand et plus luxueux. Son attribut le plus impressionnant est l'espace généreux pour les passagers dans les deux rangées, ce qui est une aubaine pour les longs trajets routiers. Le Santa Fe dispose également d'un grand espace de chargement derrière le siège arrière où nous avons rempli 15 bagages à main et 18 supplémentaires avec le siège arrière rabattu à plat. Infodivertissement et connectivité équipé d'un écran tactile de 8,0 ou 10,3 pouces sur le tableau de bord qui comprend des commandes conviviales et des fonctionnalités souhaitables. Chaque Santa Fe offre une expérience d'infodivertissement agréable. Il sert Apple CarPlay et Android d'auto sans fil standard ainsi qu'une charge sans fil en option et un système audio de 630 watts à 12 haut-parleurs. Fonction de sécurité et d'assistance à la conduite, le Santa Fe est livré avec une tonne de technologies d'assistance à la conduite standard, y compris un régulateur de vitesse adaptatif et une assistance au maintien de voie. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision du Santa Fe, Visitez les sites web de la National US Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for Highway Safety, I. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent, avertisseur de collision, avant et freinage d'urgence automatisé de série. Régulateur de vitesse adaptatif de série avec technologie Stop-en-Go. Avertisseur de sortie de voie et aide au maintien de voie de série. Couverture de garantie et d'entretien. Yandé propose l'un des meilleurs plans de garantie sur le marché, mis en évidence par une longue couverture du groupe motopropulseur. La société propose également, désormais une maintenance planifiée gratuite qui surpasse ses concurrents traditionnels tels que Toyota. La garantie limitée couvre 5 ans ou 5000 km. La garantie du groupe motopropulseur couvre 10 ans ou 160 000 km. Bon.